bonjour vous avez développé votre site Joomla en fait en local et maintenant vous souhaitez savoir comment le plus facilement possible l'envoyer sur votre serveur distant donc voilà mon site ici je vois bien que je suis en local dans Demo Joomla et là maintenant je vais passer dans l'administration donc Demo Joomla slash administrator je tape mon identifiant et mon mot de passe voilà maintenant je vais aller dans composants et il va falloir d'abord que j'installe Akiba alors pour tous ceux qui n'ont pas Akiba vous pouvez le télécharger sur le site akibabackup.com. Voilà. Vous l'installez avec extension gestion des extensions. Parcourir. Vous allez chercher l'archive que vous avez téléchargé Et après, vous faites envoyer et installer. Une fois que le composant est installé, vous aurez un message et vous pourrez aller dans composant akibabackup. Donc vous pouvez le configurer, surtout une chose à faire attention c'est de sauvegarder en fait les fichiers et la base de données comme ça vous aurez tout à exporter, il n'y aura aucun souci Donc là j'annule et maintenant je vais lancer la sauvegarde et je fais sauvegarder donc ça dure quelques petites secondes donc vous voyez bien là une barre avancée qui vous permet de savoir où est-ce que ça en est de la sauvegarde une fois que la sauvegarde est terminée vous aurez ce type de message donc je peux aller dans la gestion des sauvegardes et là comme ça je vois que la dernière en fait qui a été faite est OK donc si je retourne en fait sur les param... le, le panneau de contrôle de Akiba voilà, dans la configuration j'avais laissé la configuration par défaut donc, je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve quand le chemin est par défaut. Donc Là maintenant je vais sur mon disque dur, le disque dur de mon PC. Par défaut, il faut aller dans Administrateur, Composants, Comme Akiba, Backup, et ici vous obtenez un fichier en JPA. Donc c'est ce fichier là qu'il va falloir copier et envoyer directement avec votre serveur FTP en ligne. Donc pour éviter de perdre trop de temps, moi j'ai réinstallé en fait sur un autre serveur local. Donc, je viens ici, je clique droit, nouveau, je vais appeler demo 2. Ici et là maintenant, donc je fais comme si j'avais envoyé en fait mon fichier JPA dans un serveur, dans un serveur en ligne donc euh, par exemple chez OVH il me semble que c'est 3W, d'autres hébergeurs en fait c'est un dossier qui s'appelle web, vous mettez ça à la racine, une fois que vous avez aussi envoyé votre fichier JPA, il vous suffit aussi d'aller donc sur le site d'Akiba, vous allez dans download, là. là, je vais aller télécharger Akiba Kickstart. start mon voilà. je télécharge le pack voilà. enregistrer je l'enregistre enregistre au bon endroit voilà. donc je clique sur Download now j'enregistre au bon endroit sur mon disque dur donc une fois qu'il est extrait ici, enregistré ici, je fais un clic droit, je fais extraire ici. Donc là maintenant j'ai tous les fichiers de langue, donc moi c'est le français que j'ai utilisé et le fichier kickstart. Je sélectionne les deux, je fais un CTRL-C, je vais aller sur mon site de démo et je fais un CTRL-V ou alors vu que vous, vous essayez d'envoyer votre site en distance, vous envoyez aussi par FTP, ces deux fichiers à côté du fichier .gpa. Une fois que c'est terminé, vous allez taper l'adresse de votre site. Donc Demo 2, c'est le nom de mon dossier Et là en fait il me propose justement donc, Tout ce que j'ai sur mon, sur mon hébergement Donc là je vais cliquer sur kickstart.php Et là je vais cliquer donc pour extraire les fichiers Je vais démarrer l'installation voilà. La barre ici va avancer petit à petit pour l'extraction des fichiers Voilà. Donc L'extraction est terminée, et il ne reste plus qu'à cliquer sur l'exécution du programme d'installation. Donc, exécution du programme d'installation. Donc là, on vérifie que tout est Yes. Après, c'est tout simple. C'est comme une installation de Joomla. il suffit simplement de faire un suivant. Donc là, en fait, il me dit comme quoi les... tout a changé dans mes paramètres de connexion donc euh, là je mets non parce qu'en fait il n'y a pas grand chose qui change donc sauf le nom de la base de données donc euh, voilà donc euh, vous sinon ces renseignements là vous seront fournis en fait par votre hébergeur si vous OVH ou, ou euh, one, one ou autre voilà. Donc, voilà il suffit de faire suivant insertion des contenus dans la base de données terminé je fais ok voilà ici je mets l'adresse là donc il me demande il faut remplir un mot de passe en fait pour l'utilisateur admin donc euh, normalement cet utilisateur je vous conseille de ne pas le laisser comme, ce, comme ça en admin donc on verra comment il est et là vous cliquez sur suivant ça ici on n'a on pas besoin et là vous faites supprimer suppression du dossier d'installation. Voilà, faites OK. Et là, vous pouvez cliquer sur Administration. Voilà. Donc là, vous avez Admin. Vous faites connexion. Et là, normalement, vous êtes en ligne. Vous êtes. Donc là, maintenant, moi, je suis sur le serveur de démonstration Demo2. Voilà. Pour aller modifier mon utilisateur, je vais dans Gestion des utilisateurs. Je clique sur mon utilisateur. Voilà. Si vous mettez donc le nouvel identifiant, le nouveau mot de passe veut confirmer et vous faites enregistrer et sauver. Enregistrer et fermer. Voilà, donc là maintenant vous êtes en production sur votre site distant. J'espère que ce petit tuto a pu vous aider. Donc il y en aura d'autres, alors à suivre.